Comme un bienvenue pour le petit hérisson. C'est bonjour en chat parce que je pense qu'il y a des gens qui sont sourds en fait. Donc on va faire la visite en voiture. Tu as, tu as le hérisson dans ta voiture, chapi va allumer les sièges. Chapi a le hérisson et moi j'ai le chat dans la voiture. On va vers le musée déjà. Voilà, allez. Museum of Modern Art. Voilà ils sont là ils sont là ils arrivent Virtualabilité, voilà marcher comme ça ça sera plus simple me lever voilà en avant voilà le petit chat il suit his reproduction of exhibition in Korea Chapit tu peux laisser la voiture parce que tout le monde veut aller à pied apparemment ah, il veut pas aller à pied Hérisson le petit chat. Seul. Alors on va aller là. Ah ils sont là les autres. Il y en a deux qui ont raté l'exposition. Bon. Tout le monde descend. Here is the derivative products. In a power bank and USB K Folk museum. Voilà. voilà. Tout le monde monte. Tout le monde est là. Oui, est voilà. Ça peut y aller avec la voiture. Elle ah, a du mal. Voilà. Here is the shop for ceramic player Voilà, ah, encore Ici c'est moi en train de peindre. the reproduction of the chapel. Bonjour monsieur Moya. Alors voilà. voilà. jump here. Donc sur le sol mal. on va au cirque. cirque la Neurologie Psychiatrie Carnaval de Nice attendre peut-être les. Là, ils viennent avec Chappie. Oui, Chappie c'est où c'est. Ils viennent avec Chappie, donc c'est bon. Oui, c'est bon. Il passe par l'office du tourisme. Voilà, Chappie est là. Par contre, je vois pas le petit chat. Avec ses petites jambes, je sais pas s'il a pu. Plus... Le chat, il est là, Chappie Le petit chat, il est là. Ouf, il arrive, je Position le vois. La begins Monday and in the gallery of a shopping center in France. In Gap Products, I think uh, I'll install it, but not sure. Hein? Voilà. attendez, on va filmer.